Bonjour, je ne sais pas si tu connais la roue de médecine amérindienne. C'est un outil de transformation et d'évolution spirituelle extrêmement intéressant et important. Et euh, on est en ce moment euh, à l'ouest sur la roue de médecine. L'ouest correspond à l'automne, à la fin de la journée, euh, aux cheveux blancs. Mais euh, on est dans la saison de l'ouest sur la roue de médecine. On va parler un petit peu de la roue de médecine de, lors de notre conférence, non pas tellement de l'ouest, mais plutôt du temps de l'ours dans lequel on va commencer à se préparer à rentrer, avec l'hiver qui arrive et le nord sur la roue de médecine qui va commencer à pointer son nez. C'est le temps de retrait, c'est le temps de l'ours et je t'en parlerai largement. Mais si ça t'intéresse, je t'invite à, à cliquer sur le bouton juste en dessous, pour voir une conférence sur la roue de médecine, où je passe les quatre directions de la roue de médecine en revue. Euh, C'est un replay, mais je te le délivre bien volontiers. Tu le trouves juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très vite pour notre conférence sur la sagesse amérindienne.